Coucou YouTube On se retrouve pour une belle game où j'ai reçu le défi d'un viewer. Où je devais faire un kill dans chaque classe d'armes YSX. Visite tactique, euh, lanceur, shotgun, etc. Mais il va y avoir un petit bonus. Je vous laisse le découvrir pour ça, liker commenter. Des bisous. Je vais essayer de me débarrasser du kill gun direct. Hein. Ok. Pistolet, c'est fait. Fusil tactique, c'est fait. AR, c'est fait. Je passe à PM maintenant. Quoi ok, PM c'est fait Vu les distances des points les gars Je, je, je comprends pas qui m'a tiré dessus Je me fais tirer dessus depuis tout à l'heure par quelqu'un Mais je, je ne sais pas qui est Il y a ce mec qui est juste devant Ce mec il faut vraiment que je le tue avec euh Oui Allez c'est Ok il manque Batteuse, shotgun, lanceur C'est honnête bon. Les gars Quelqu'un me tire dessus Depuis vraiment un bon moment là J'ai aucune idée d'où ça vient Okay, ça dégage euh, fusil tactique j'ai déjà fait il manque lanceur et, euh, et ça fusil tactique j'ai déjà fait les gars ok je, je vais m'occuper de faire euh, de faire la batteuse on verra le reste après Attends, et le cac ouais vous, vous inquiétez pas les gars je me débrouille N'importe quoi Bon Ok C'est bon les gars J'ai euh, mon lance-roquette Du coup il n'y a plus qu'à faire mon kill au lance-roquette Un kill au bouclier Une exécution Et je commence à être pas mal là en vrai Je vais vers le centre-zone C'est un joueur shotgun. Ce qui me dérange c'est qu'il y en a un autre qui est, qui est caché quelque part. Thermite c'est ok. Quel bonheur de tuer une merde pareille les gars. Lance-roquette, c'est fait. Il jouait exactement avec ma méta, mais avec un capteur cardiaque, qui se cachait partout. Ok. Euh, chat, Réca shotgun j'ai déjà fait les gars. Quelqu'un qui a suivi un peu correctement, me me il reste bouclier. Il reste bouclier, il reste arme de corps à corps. Donc c'est-à-dire que je dois buter un mec au bouclier et un mec au poing. Ou au bâton, ou au bâton. C'est vrai que j'ai les bâtons de Kali qui traînent, euh, je me ferai moins chier avec les poings. Est-ce que vous avez vu ce qu'il m'a mis ou pas les gars Est-ce que vous avez vu ce qu'il m'a mis Bon ce sera pas lui les gars Lui j'ai été obligé de, de Comme qu'on dit l'exterminer Autorisation de lancer la frappe aérienne Ici, On est à Donnton, beaucoup de campeurs dans ce secteur Faut que je me casse Qu'est-ce que tu veux, TTV Dende Qu'est-ce que tu veux? Continue de tryhard pour avoir tes camos de merde, fils de p. Je veux dire, uh, good, good player, good player. Bon, l'exécution en bonus, c'est fait. Mais ce qu'on voulait, c'était pas un bonus. Hein. C'était. Fusil uh, tactique? Arbalète c'est un fusil tactique Donc non pas besoin Non non non, là il manque bouclier et points les gars Quoi Regardez le kill les gars, regardez le kill à quoi il a eu lieu Il est au point fait les gars Il est passé à 20 cm Il suffisait de pas bouger, j'étais dans le buisson Il avait pas l'info et je savais qu'il avait pas l'info Fallait juste rester calme Il manque que le boubou les gars Bouclier et voiture Non non non Il y a pas, pas d'histoire de voiture Il y a pas besoin de voiture Il m'a collé une grenade les gars Moi je lui ai collé une termite J'ai le kill ou pas les gars il okay, faut pas que je perde les gars Là il faut pas que je perde Oui La merde qui campe à son spawn Elle décède et oui chat Ok il manque un kill bouclier et, et je suis bon. faut juste que je tabasse quelqu'un avec le bouclier. Le terme, le terme exact c'est tabasser. Il dit quoi il est dans le camion Oh l'enculé les gars PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH Après 16 kills Je viens de respecter ton putain de défi, gros. Putain, oui! Merci Quentin pour le T2, Tuga Game pour les 7 mois, Jason pour le sub. T'as Tuga Game, je, je, connais, je connais un pseudo à peu près pareil, mais avec un loco à la place. Un pichet de merde ce mec là. Merci Jason pour le sub. Viens jouer le S. Merci pour le défi Moré Moré qui envoie 25 subs je, je vais te rajouter un bonus Moré Il y a un bonus Il y, y a un truc qui a l'air de te faire plaisir T'ose pas trop le dire tu fais le timide Je le vois bien Mais je, je vais le faire gros C'est quoi tous ces véhicules qu'il y a ici les gars Pourquoi il y, y a 45 jeeps Sans déconner hein, Pourquoi il y a 45 Jeep gros dans la voiture. je sais que tu veux monter dans la voiture ça doit foutre les boules ça alors ça, ça doit foutre les boules c'est pour, le... pour ton pari j'espère que je te mets bien Moré un kilo point en plus, une exec ah, les gars, j'ai toujours un aussi bon crochet du droit. Ça s'est jamais arrêté, ça. Ah oui. Ah oui. Je sais ce que vous allez dire. Chaud, c'est trop simple. Vous avez raison. Bon. Je prends les commandes. Maintenant ce sera plus dur. La caisse m'a sauvé. Je pense que si elle explose, je meurs. Eh, je peux plus balancer de frappe du coup. Ah, ben, je... ah ben, je peux plus bander correctement un arc. Oh, C'est pas grave. 20 kills. Un seul remain qui peut m'arrêter. Je n'ai plus de clic droit, chat. Quel lâche, il a essayé de me mettre une frappe ce lâche. Je sais, je sais pas pourquoi les gars Je sais pas pourquoi j'ai oublié Que j'avais un bouclier J'ai tellement tout fait au point Que ça m'a perturbé Et j'avais plus le kick droit aussi J'ai voulu quick cap Oh putain j'ai tout oublié Tu vois,